Bonjour, aujourd'hui on va faire la dissection de la loge dorsale et latérale de l'avant-bras. On a certains repères anatomiques de surface, le processus styloïde unaire de côté médial, le processus styloïde radial de côté latéral et le bord, relief de bord dorsal de l'unaire qu'on palpe ici. Alors on a tracé les lignes d'incision deux transversales, on regarde de l'écran et au pli d'extension de poignet et un longitudinal passant par le milieu de l'avant-bras. Après avoir récliné la peau et le tissu cellulaire sous-cutané, on a un repère anatomique important, c'est le bord postérieur de l'ulna et on a la loge postérieure de l'avant-bras qu'on peut la diviser en deux plans un plan superficiel et un plan profond alors on va commencer par le plan superficiel de cette loge dorsale en allant du latéral vers le médial et au niveau de ce plan superficiel on trouve quatre muscles insérés sur l'épicondyle latéral on a le muscle extenseur des doigts avec un tendon pour le deuxième doigt, un tendon pour le troisième doigt, un tendon pour le quatrième doigt et un tendon pour le cinquième doigt avec le tendon du muscle extenseur propre du Cinquième doigt. Le médialement dans cette loge dorsale, superficielle, on a l'extenseur ulnaire du carpe. Voici son tendon. On voit que c'est un muscle extenseur et adducteur de la main sur l'avant-bras. Anciennement appelé cubital postérieur. Et enfin, le dernier muscle de ce plan superficiel, c'est le muscle onconais, qu'on le voit ici, situé juste au-dessous du muscle extenseur unaire du cap. Donc, voici le muscle extenseur unaire du cap. Voici le muscle onconais qui a une forme triangulaire. Alors, pour accéder au muscle. De plan profond de la face dorsale de l'avant-bras, on a récliné les muscles qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire de plan superficiel, et on a de côté latéral vers le côté médial le muscle long abducteur du pouce, ensuite le muscle court extenseur du pouce le muscle long extenseur du pouce et enfin le muscle extenseur propre du l'index. Enfin, pour dégager les muscles de la loge latérale, on va récliner l'ensemble du muscle de la face ou de la loge dorsale pour voir les muscles de la loge latérale qui est composé également de quatre muscles qui sont euh, insérés sur l'extrémité distale de la diaphyse humérale et sur l'épicondyle latéral alors on voit sur cette euh, dissection trois de ces muscles le muscle brachio radialis, le muscle long-extenseur radial du carpe et le muscle court-extenseur radial du carpe, appelé également premier radial, deuxième radial. Enfin, le dernier muscle de cette loge latérale, c'est le muscle supinateur ou court-supinateur qu'on voit partiellement à ce niveau-là. C'est un muscle situé un peu antérieurement par rapport au muscle épicondylien latéral.